Bonjour, je suis Guy Casal, je suis mathématicien ici à Rennes et aujourd'hui pendant à peu près 5 minutes, je vais vous parler du théorème de Fermat. Donc ici vous avez la, la question qu'a posée Fermat un petit peu avant euh, 1665, donc il s'intéressait aux solutions de euh, cette équation pour un exposant plus grand que 3 aux solutions entières et non nulles. Euh, il a été... Un peu plus directif que juste euh, pas seulement poser une question. Il a dit qu'il ne devait pas y avoir de solution à cette équation. Et il a fallu attendre euh, 1994 pour que Andrew Wiles donne une réponse euh, définitive en montrant qu'effectivement il n'y avait pas de solution euh, à cette équation. Donc ce dont euh, je veux vous parler aujourd'hui, c'est une variation sur euh, une variation de, sur ce théorème. On va regarder, euh, non pas cette équation, mais une congruence modulo un nombre premier. Donc on va prendre un nombre premier en plus. Et on va chercher les solutions dans euh, les nombres modulo P, dans Z sur PZ. Avec la même condition, la même équation. Donc là, les choses changent euh, complètement, puisqu'en 1910... Dixon a démontré que maintenant, si on cherche les solutions là-dedans, il y a plein de solutions. Il y a des solutions au moins p est euh, très grand. Alors, je n'ai pas lu l'article de Dixon, je ne sais pas comment il fait, mais six ans plus tard, euh, Schur a donné une nouvelle preuve euh, de ce théorème, donc euh, théorème de Fermat modulaire, il existe des solutions, en utilisant les nombres de Schur. Donc Que sont les nombres de Schur on prend euh, tous les nombres entiers entre 1 et n et on les colorie avec euh, petit r couleur. C'est cette application qui est là. Et si n est suffisamment grand, on va trouver parmi ces nombres euh, trois nombres qui ont la même couleur, et tels que la somme des deux petits soit le grand. Le nombre de jours, c'est euh, la borne à partir duquel ce phénomène arrive à tous les coups. Alors ce sont des nombres assez grands. On a des bornes sur ces nombres-là. Et Chour a utilisé l'existence de ce nombre-là pour donner une preuve du théorème de Fermat en coloriant ces nombres. Alors comment il fait Il commence par regarder un groupe, le groupe des inversibles de z sur pz, et le sous-groupe des puissances m de, de toutes les puissances m donc comme on a un groupe et un sous-groupe, on a une partition de notre groupe, une partition en classes euh, pour la multiplication euh, par des éléments de ce sous-groupe euh, des puissances. La première chose à remarquer, c'est qu'on a euh, donc on a un certain nombre de classes, on a toujours moins de m classes, donc moins de m orbites, m classes, et ce m est toujours euh, strictement plus petit, que, enfin ce, ce m est indépendant du p, comme on peut le voir dans l'énoncé, donc on va traduire ceci en termes de euh, coloriage. Donc euh, ce z sur pz, les inversibles de z sur pz, sont, peuvent être représentés par tous les nombres compris entre 1 et p-1, de manière naïve. Et euh, chacune de ces classes vous donne un ensemble qui est colorié par une couleur, qu'on va associer à, à un des représentants de la classe par exemple, qui va nous servir de couleur. Maintenant, si p-1 est plus grand que euh, le MIM nombre de Shure, en utilisant le théorème de Schur, on obtient une couleur et trois nombres, qui sont de la même couleur, qui vérifient que la somme des deux petits, c'est égal au grand. Il nous suffit de regarder maintenant ce que signifie qu'un nombre est d'une couleur petit a. Ça signifie que, vu dans cet ensemble-là, c'est petit a fois une puissance mième. Vu ici, ça veut dire que grand x est congru à a fois x puissance m pour un certain x. Donc on écrit ça pour x, on écrit ça pour y, on écrit ça pour z, on remplace dans l'équation, il ne nous reste plus qu'à diviser par a et euh, le théorème de Fermat, en tout cas sa version modulaire, est démontré.